Nous allons prier à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Et euh, nous allons prier euh, pour la conversion du monde, pour la conversion de nos âmes, de toutes les âmes passées, présentes et futures. Nous prions dans la divine volonté de Dieu pour que, pour que notre prière soit plus efficace, plus puissante. Nous nous unissons à la volonté de Dieu. Nous nous immergeons en elle pour euh, qu'il multiplie les grâces de conversion à l'infini, euh, que tout le monde soit sauvé. Euh, et nous te confions particulièrement les dirigeants euh, politiques de tous les pays du monde, mais tout particulièrement euh, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron euh, et Joe Biden. Donc nous prions un chapelet des mystères glorieux.